J'ai cru que je deviendrais un, un cadre dynamique euh, comme, on, comme on nous en parlait à l'époque dans les, dans les écoles de, de, de commerce et à un moment donné je me suis rendu compte que c'est pas à ça que j'aspirais. L'économie telle qu'elle est aujourd'hui est malade, profondément malade. Et, on, et, et donc on, on identifie cette économie à ce que serait réellement l'économie. Et euh, ça nous empêche de voir qu'au fond, l'économie est quelque chose qui est, euh, est sain et qui, qui n'est pas contraire à l'humain. L'économie peut être profondément humaine. C'est ce que j'appelle l'économie à valeur ajoutée humaine. C'est-à-dire une, une, une autre approche de de, de l'économie euh, très différente de l'économie classique euh, que nous connaissons. J'ai décidé de penser euh, les fondements de l'économie tout à fait autrement et de trouver à ce moment-là des, euh, des outils pour euh, euh, agir sur ces, euh, sur ces fondements de l'économie. C'est une initiative au niveau de la macroéconomie, hein, c'est-à-dire l'organisation générale de, de l'économie, mais qui bien sûr peut se décliner à, à tous, les, tous les niveaux. Hein. J'appelle ça l'économie à valeur ajoutée humaine. C'est-à-dire qu'on commence à penser chaque acte économique par rapport à la valeur qui a été ajoutée. Et à ce moment-là, on de là naîtra, naîtront des vrais prix, des prix qui ne seront pas euh, euh, soumis à des facteurs déséquilibrants, euh, mais qui correspondront réellement à ce qui est nécessaire pour que l'artisan, l'ouvrier, l'architecte, etc. puisse vivre. déjà un, un constat euh, qu'il faudrait faire, euh, qui est de remonter aux causes, des aux causes des causes, des euh, problèmes que rencontre l'économie actuellement. Et avec euh, le temps et la recherche, j'ai finalement euh, pu résumer ces causes au nombre de quatre, ce que j'appelle la croix de l'économie, c'est-à-dire ce qui a à faire avec le foncier immobilier, le capital-action et la propriété du capital, la monnaie et le travail. Ces quatre éléments sont devenus des marchandises dans l'économie, avec le temps. Je ne détaille pas la chose, mais elles sont devenues des mar marchandises. On parle bien du marché de l'immobilier, du marché monétaire, du marché des capitaux, du marché du travail. Donc les mots le disent eux-mêmes. Et ces éléments-là, ça surprend, peut-être, mais ces quatre éléments-là ne devraient pas faire partie de l'économie. Le travail n'est pas un élément de l'économie. Le capital n'est pas un élément de l'économie. La monnaie n'est pas un élément de l'économie, et le foncier immobilier non plus. Et chaque fois qu'il rentre dans l'économie, il, rend il la rend malade. Il la déséquilibre. Et ça c'est fondamental. Si on prend le temps d'étudier ça dans le détail, on se rend compte qu'on peut comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de phénomènes de la situation actuelle de, de l'économie. C'est donc une sorte de clé de lecture, cette croix de l'économie. Ça m'a mis des années, des années de travail, de recherche pour euh, euh, pour voir, mais au fond, où est la cause du problème hein? Et où sont les causes du problème Et que, que, euh, que faudrait-il faire Parce que peut-être c'est une chose qui me caractérise, c'est que de dire ce qui ne va pas ne me satisfait pas. Et que euh, je ne peux pas m'arrêter là. Je peux le constater, mais euh, je ne veux pas en faire euh, un livre ou un roman. Et je me suis mis à écrire à partir du moment où j'ai imaginé comment on pourrait faire autrement. Et donc ça a été ça ma recherche. C'est de chercher quels sont les outils qui nous manquent, de quoi avons-nous besoin. Et c'est ça que je propose, je ne veux pas dire que c'est parfait et que c'est éternel, loin de là. Mais c'est des formes sur lesquelles on pourrait travailler. D'abord le foncier, une terre euh, vierge qui n'a pas été euh, transformée par l'être humain. Cette terre fait partie de la nature. Ce qui est dans la nature n'est pas encore dans l'économie. Pour ça, il faudrait euh, remonter aux sources et, et voir à quel moment commence l'économie. À quel moment quand on, on prend quelque chose de la nature et qu'on lui applique une transformation par nos capacités, par notre travail, hein, euh, cette et qu'on l'échange, à ce moment-là, ce, cette euh, chose-là rentre dans l'économie. La nature elle-même n'est pas l'économie. Hein. Et donc une, une terre, par elle-même, ne devrait pas devenir un bien marchand. Ce qui compte, c'est l'usage. Euh, le droit d'usage que l'on a. Si par exemple quelqu'un euh, euh, euh, transforme la terre, la défriche, il ajoute une valeur à la terre qui n'était pas là. Et à ce moment-là, ce qui devrait entrer dans, dans l'économie, c'est ce, ce travail de dé, défrichage. Si on draine le terrain pour qu'il n'y ait plus d'humidité sur, sur le sol, eh bien, euh, c'est cette chose-là qui devrait entrer dans l'économie et non pas le, le, le fait que ce terrain soit rare, qu'il soit bien placé, que ceci, cela. Hein? Donc il s'agit de penser économiquement réellement la valeur ajoutée sur un terrain. Et dans le cas d'un lo, logement par exemple, la valeur ajoutée c'est ce qu'ont fait les artisans, les corps de métier qui ont fait euh, les fondations la peinture, le carrelage etc quand ceci est payé à ce moment là l'acte économique est, est terminé ce qui veut dire qu'après quand on continue à louer un bien qui a été déjà payé et qu'on le loue pendant des années des années, euh, des, dix, des décennies on, en, on finit par payer ce bien deux fois, trois fois, quatre fois, alors qu'il n'y a plus d'actes économique correspondant. L'économie réelle, c'est ça, c'est coller aux actes économiques qui sont, qui sont faits. Et si on fait ça, eh l'employé le, d'une entreprise doit demander dans son salaire de quoi payer ce logement qui a été déjà payé plusieurs fois. Voilà comment on fausse euh, totalement la, la chaîne des prix. Et ça se répartit sur toute l'économie. Par exemple, si le, le, les prix aujourd'hui sont fortement euh, déréglés, je prends un exemple euh, par l'immobilier. Dans l'immobilier, vous payez des intérêts. Hein, euh, soit parce qu'on est locataire et que quelqu'un a emprunté pour euh, construire le logement qu'il nous loue, soit parce que soi-même on, on devient propriétaire et qu'on on emprunte. Selon le taux d'intérêt, euh, si on emprunte sur 30 ans, par exemple, eh bien on peut avoir payé euh, 70%, 75% du prix initial de, du logement. Ça, ça influe sur l'ensemble des prix. Tous les prix de l'économie, euh, prennent ça, les entreprises qui empruntent pour pouvoir euh, se développer payent aussi des intérêts donc le, euh, un économiste allemand a calculé que en gros 30 à 33% du prix de n'importe quelle prestation dans l'économie ou de n'importe quel bien servait à payer les intérêts la chaîne des intérêts donc euh, c'est un exemple comment euh, un, le facteur foncier immobilier euh, quand il devient lui-même un, un, euh, un, un bien de l'économie, quand il devient une marchandise, il, euh, euh, il peut dé déséquilibrer le, toute la chaîne des prix. <muches> mise en compte de la valeur ajoutée par les capacités humaines, hein parce qu'il y a toujours derrière euh, une valeur ajoutée des capacités, un savoir-faire, une capacité d'innover, etc. Ça c'est un domaine qu'on devrait regarder énormément en économie et qui collerait à la vie, qui collerait à la vie des, des gens, euh, comment les gens ajoutent euh, une valeur en en travaillant la terre, en transformant un produit, euh, en, en imaginant de nouveaux vêtements, une nouvelle ligne de vêtements, euh, un styliste euh, ajoute, euh, ajoute une, une valeur qui n'était pas là et c'est pour, pour le bien de, de, de tout le monde. Ce qui me fait dire, j'ajoute cela, que l'économie n'est pas une mauvaise chose en soi, contrairement à ce qu'on pense beaucoup. Parce que les gens regardent l'économie telle qu'elle est, mais l'économie telle qu'elle est aujourd'hui est malade. C'est le fameux débat euh, entre les marxistes et les, les détenteurs du capital. Hein, de dire, ah oui, mais c'est les travailleurs. Sans les travailleurs, il n'y aurait pas de produits, et donc pas d'entreprise, Alors euh, tout doit revenir aux travailleurs capitalistes disent, ou les détenteurs du capital plutôt disent, mais non, sans le capital, vous ne pourriez pas démarrer cette entreprise. Mais en réalité, à qui à, à, appartiennent les bénéfices Si vous n'avez pas un bon réseau routier, l'économie ne va pas bien fonctionner, les produits ne seront pas bien acheminés, et donc, le réseau routier participe aux bénéfices de l'entreprise, etc. etc. Si on multiplie, on s'apercevra qu'il y a sept grands facteurs, avec des sous-facteurs, qui sont indispensables pour que des, des euh, profits apparaissent dans, dans l'entreprise. Donc rémunérons, le, le rémunérons ces sept facteurs, parce que c'est une nécessité économique. c'est une unité de compte et que donc la monnaie est une comptabilité et elle existe donc dès l'instant où il y a un transfert d'argent entre, entre deux personnes, que vous faites un virement par exemple pour payer une, une prestation, ben, en, en, en faisant cela on, on enregistre un, le départ de la monnaie d'un compte vers un autre compte, c'est un, simplement une écriture. Elle est le reflet de la vie économique. La monnaie est complètement le reflet de la vie économique. Et si les entreprises font croître leur activité, de la monnaie va apparaître par ce biais-là. Ça, c'est une chose que j'ai découverte. Il m'a fallu des années pour le voir, ça. Et d'un autre côté, par les instituts de financement qui... Euh, met à disposition un surplus de monnaie créé pour la circonstance pour une nouvelle activité qui n'existe pas encore. L la monnaie se gère à partir de là. Et pensez que on va que le, le, problème, le problème actuellement des, des que l'on rencontre dans l'économie, dans le, la pauvreté qui se développe de plus en plus, c'est un problème de monnaie et de monnaie, donc on va créer des monnaies complémentaires, c'est faire une mon avis, une profonde confusion. Ce pas un problème de monnaie, c'est un problème de travail. Si on regarde les branches de la, de la croix de l'économie, on a la monnaie on a le travail. Le, le, le, quand, on, quand on pense que c'est un problème de créer des monnaies complémentaires que ça résoudra une partie des, des difficultés de la société actuellement je crois qu'on se trompe parce que le problème n'est pas dans la monnaie, il est dans le, dans le travail et ce qui manque ce n'est pas le travail du travail il y en a assez pour tout le monde le, ce qui manque c'est de pouvoir rémunérer ce travail et où y a-t-il du travail actuellement, c'est pas dans les dans les entreprises qui ont euh, innové et qui ont euh, inventé des nouveaux modes de production qui font qu'on n'a plus besoin d'avoir, là où, là où on avait 100 employés, il suffit d'en avoir trois ou quatre c'est pas là qu'on va trouver du travail. Donc c'est pas dans l'économie marchande que qu'on va trouver du travail. C'est dans l'économie non marchande, c'est-à-dire dans les services non marchands d'un côté, et de l'autre côté, dans l'agriculture, qui, si elle était respectueuse de l'environnement, cette agriculture aurait besoin de beaucoup de gens pour travailler. Et les agriculteurs auraient besoin de travailler un peu moins que ce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des horaires tout simplement à la limite de l'humain. Hein? Donc si on regarde d'un côté les besoins au niveau de l'économie, de, de l'agriculture, et si on regarde les besoins euh, dans l'économie, non marchande notamment dans l'éducation, dans la santé, dans l'art, dans, dans le développement des, de, de nouvelles formes de thérapie etc. Dans tous ces domaines il y a des besoins énormes. Ce qui manque c'est la possibilité de rémunérer ces activités. Pourquoi Et on revient au, au capital et aux fonciers immobilier parce que euh, euh, l'argent qui serait nécessaire pour ça va rémunérer ces deux domaines et si l'on pense que aux, aux sept facteurs de, des, des profits de l'entreprise, ben c'est sept facteurs-là. Ils doivent, euh, si on les reconnaît comme une nécessité de l'économie, alors on rémunérera toute l'économie non marchande, la recherche, euh, l'éducation, la santé, etc. Je crois que j'ai jamais été satisfait de ce que je trouvais euh, dans dans les formes de la société actuelle. J'y ai cru un temps, j'ai fait des études d'économie. Cette économie, pour moi, ne répond pas à ce qui est humain. Je crois que c'est criant et on le voit de, on le voit de, de plus en plus. Le problème, c'est que la plupart des économistes pensent toujours selon le mode ancien. Et ils ne, ils ne vont pas jusqu'à remettre en cause ces quatre euh, fondamentaux dont, dont j'ai parlé dans, avec la croix de l'économie. Si on regarde la dette des États-Unis, euh, les dettes rachetées par la Federal Reserve Bank, la, la banque centrale américaine, hein, qui injecte entre 60 et 80 milliards de dollars par mois dans l'économie pour racheter des titres pourris. On se dit, là, il y a, le système est en train de se pervertir lui-même, il se conduit à sa propre ruine. Alors, certains espèrent que ça va s'arranger et que dans quelque temps, ben, tout ça pourra être euh, euh, épongé. Mais la plupart des penseurs de l'économie savent que c'est tout simplement, ça ne se fera pas. À un moment donné, il faudra annuler les, les dettes. Donc, le système de la dette est en train de s'autodétruire lui-même. La monnaie, je crois, est la première des choses qu'il faudrait euh, sortir de l'économie. C'est indispensable parce que tout découle de notre vision de la monnaie. Ça a une influence beaucoup plus profonde qu'on ne, qu ne le pense. Et. Euh, L'organisation de gestion de la monnaie, la banque centrale, le système de banque centrale devrait être sérieusement remis en cause. Et j'ai conçu un fonctionnement bancaire sans banque centrale. En séparant totalement les banques de... ce que j'appelle les banques de monnaie de consommation, c'est-à-dire les banques qu'on utilise tous les jours, hein, et les, les, les instituts de financement qui financerait sans intérêt l'activité économique. Pour le capital, je crois qu'il faudrait euh, regarder quelle est la justification à ce que euh, celui qui a euh, mis de l'argent pour le démarrage d'une entreprise soit propriétaire pour l'éternité des bénéfices de cette entreprise. C'est un, une révolution à faire dans le domaine du capital, comme on a une révolution à faire dans le domaine de la monnaie. Et dans le domaine du travail, il y a aussi une, une grande, grande révolution, qui est peut-être un petit peu plus longue à, à, à expliquer, mais qui en, en, en deux mots consiste à peu à peu séparer la rémunération, je ne parle pas de salaire, hein, mais de rémunération, et euh, le, le travail qui fait que euh, le biais par lequel je suis rémunéré n'est pas lié forcément au nombre d'heures que je fais. Parce que sinon, si c'est lié au nombre d'heures que je fais, alors je vends mon travail. Et c'est le nombre d'heures qui est rémunéré, et non plus les besoins que j'ai pour pouvoir euh, accomplir mon travail. Il s'agit donc de, de regarder quels sont les besoins de telle ou telle personne pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire dans des conditions décentes et dans les conditions que que permettent l'économie. Parce qu'on ne peut pas dire oui mais le salaire, il devrait être de temps... ça dépend de ce qui a été... de, ce, de comment vit l'économie et si un pays euh, se laisse aller, par exemple, ou n'innove plus, eh bien, dans ce, dans, euh, dans ce cas-là, ça va se ressentir dans la capacité de rémunération de, de, de l'économie. La rémunération de quelqu'un n'est pas quelque chose d'automatique. Elle dépend des compétences de la personne et de sa contribution au, au développement de, de, de l'économie. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est très important de. de faire valoir cet, cet aspect-là et de ne, de ne, ne pas penser d'une façon automatique. L'automatisme dans l'économie, c'est une chose qu'il faudrait arriver à proscrire, parce que ça voudrait dire que l'économie fonctionnerait comme une mécanique, et qu'on dirait, on dirait, bon ben voilà, vous avez droit à un salaire de temps, quoi qu'il arrive. Hein euh, mais l'économie est un organe vivant. L'économie a affaire avec la vie. Et, et donc la vie, c'est fait de, de fluctuations, et les, la vie, ça dépend de comment, comment je la conduis. Donc c ça me semble important qu'on raisonne par rapport à ce que sont les phénomènes économiques eux-mêmes, sach, sachant que ces phénomènes éco économiques sont sains par essence. Beaucoup de freins, beaucoup de freins. Et ils sont de, ils viennent de deux directions. Il y a ceux qui pensent de façon traditionnelle dans l'économie, et ça, euh, ils sont très nombreux dans dans ce domaine. Et euh, euh, il y a aussi ceux qui veulent penser l'économie autrement et la société autrement, mais qui au fond ne plongent pas suffisamment dans l'économie et veulent euh, fonctionner avec des recettes euh, simples, quelquefois simplistes. Hmm? C'est-à-dire qu'on on pense que la solution serait, euh, par exemple, je prends des exemples, hein, euh, les monnaies complémentaires. Hein? Mais il faudrait vraiment réfléchir et se rendre compte. Et quand on approfondit la chose, on se rend compte que le mode de raisonnement avec les monnaies complémentaires et de même nature que le mode de raisonnement que l'on a pour les banques centrales. C'est-à-dire qu'on croit que la, la monnaie est quelque chose qu'il faut introduire dans le circuit. C'est une conception de la monnaie qui ne correspond pas à, à la réalité d'une économie saine, d'une économie humaine. Ça devra, devrait être considéré comme un prêt, tout simplement. Un prêt donné par un institut de financement qui est remboursé, comme quand on emprunte à quelqu'un pour pouvoir démarrer une entreprise. De la même façon, on rembourse. Et la personne n'a aucun droit sur l'entreprise. Le, sur Il faudrait non pas entrer dans une économie sans dette, parce que la dette est nécessaire, mais une dette qui est créée et qui s'adosse qui uniquement non pas sur euh, du capital qui garantit, mais sur euh, ce, qui est, ce qui va faire la, la capacité de remboursement de, de, de l'entreprise. À ce moment-là, on s'aperçoit que la, la société est, devient un bien commun. Et celui qui a les capacités pour pouvoir euh, prendre la suite du fondateur, par exemple, eh bien, c'est lui qui, qui prendra cette suite. Peut-être qu'il a travaillé dans l'entreprise pendant, pendant 10 ans, 20 ans, et on va lui confier, ou à une équipe, on va confier à une équipe les, les rênes de l'entreprise, mais ils sont, ils, ils sont responsables de ce bien commun qui leur a été confié. On réalise aujourd'hui que. Les États-Unis investissent dans la recherche et le développement à peu près 50 fois plus que, les, que la France. Et alors on se dit ben voilà, nous avons un, un, un problème. Et, si, et c'est vrai, nous avons un problème pour pouvoir être au niveau d'innovation euh, euh, nécessaire avec les, des instituts de financement qui pourraient euh, faire apparaître la monnaie en fonction de ce que va créer une nouvelle entreprise ou en fonction d'un projet de recherche, à ce moment-là nous pourrions, euh, euh, nous pourrions euh, avoir le financement nécessaire. Pour cela il faudrait baser la monnaie non plus sur ce qui a été accumulé et de dire nous disposons de temps donc nous pouvons générer euh, tant temps monnaie par effet de levier, hein, eh bien nous pourrions euh, euh, reconnaître que, au fond, la, ce, qui fait la, la, la, ce, que, ce qui donne la possibilité de créer de la monnaie pour financer une nouvelle activité, eh bien c'est tout simplement cette nouvelle activité, puisque c'est elle qui va donner le remboursement. Donc, renversons le, la monnaie, et de la monnaie basée sur le passé, allons vers ce que j'appelle la monnaie orientée future, c'est-à-dire une monnaie qui prend en compte ce qui va se développer par une nouvelle euh, initiative, une nouvelle euh, activité d'entreprise. Si on faisait cela, on s'apercevrait que de toute façon, c'est beaucoup plus viable et beaucoup plus fiable que euh, le système actuel qui est au bord de la faillite. C'est une image que j'emploie je, dans mon dans mon livre, c'est de regarder la circulation sanguine comme étant composée de deux parties. Il y a ce qu'on appelle la petite circulation et la grande circulation. Et la petite la petite circulation, c'est celle qui consiste à faire que on, on, on se régénère, on prend de l'oxygène, et c'est ce qui fait que le sang n'est pas trop chargé en, en gaz carbonique. Hein. Le gaz carbonique s'en va et l'oxygène revient, on prend une nouvelle impulsion, on pourrait dire. Hein. Et dans l'économie, qu'est-ce qui permet de euh, régénérer euh, l'économie C'est ce qui vient de l'éducation, de, de la recherche, de l'art, de la, de la santé qui vont apporter des forces nouvelles pour qu'on puisse produire autrement et, et, et mieux, et, etc. On parle souvent de corps social. Hein? Et je crois que le corps humain et le corps social vont ensemble. C'est-à-dire que le corps social est un reflet du corps humain. Il y a, on, pourrait, on a parlé de la circulation sanguine, par exemple, hein, qui, qui, qui donne une image un petit peu de ce que pourrait être une circulation monétaire. On pourrait parler de, de, du système nerveux. C toute l'organisation euh, euh, juridique, administrative, euh, etc., qui, pour, qui peut devenir quelque chose de, de très euh, sclérosant, par, euh, paralysant. On peut parler de, de sclérose et de, et de, et de fièvre. Hein. On pourrait regarder les maladies, par exemple, hein, et dire voir qu'une société peut être... Euh, prise dans la tendance à la sclérose et dans la tendance à l'inflammation, à, à, à la fièvre révolutionnaire hein, et qu'elle joue entre ces, ces, deux, ces deux pôles. On pourrait parler du cancer de, de l'économie, hein, qui est de plus en plus euh, évident, hein, avec euh, toute l'économie virtuelle, qui est exactement c'est le même processus que l'émancipation la, que la, euh, euh, des cellules, qui forme à ce moment-là une, une tumeur. Mais on a la même chose avec l'économie euh, virtuelle, Et, etc. etc. On, on, on a vraiment un, un parallèle. L'être humain fait le monde social à son image. Et son image, il la porte dans, dans, dans son corps. Il est important de, de, de reconnaître que euh, dans l'être humain, tout n'est pas, euh, pas dans le système nerveux que le sang joue un grand rôle aussi, hein, et que euh, le, le système nerveux, et, et on pense que tout part du, du système nerveux de la même façon qu'on pense que tout part euh, d'un centre, d'une centra, centralisation. Hein, euh, banque centrale, gouvernement central, parlement central, etc. Hein, la conception que l'on a du système nerveux aujourd'hui, retrouve son reflet dans l'organisation de, de la société. Et je, je crois que là, euh, on, on peut aussi reconnaître que euh, le sang amène aussi euh, toute une vie dans l'organisme que le système nerveux n'a pas la possibilité d'amener. Le sang, innerve enfin, il c'est un... Il circule circule dans, dans tout, dans tout l'organisme hein, et il maintient en vie l'ensemble de l'organisme, chaque cellule. S'il n'y avait que les nerfs, le sang, euh, le, le, le, les cellules mourraient. Hein. Sans le sang et sans tout ce dont le, le sang est, est, est porteur, euh, la, la vie, la vie s'arrêterait. Il faut du sang dans, dans, dans, dans tout, tout l'organisme, il faut de la vie dans, dans, dans, dans tout l'organisme. Le nerf est la partie la moins vivante de l'organisme. L'économie réelle pourrait apparaître dans sa vraie réalité et fonctionner à, à partir de ses propres euh, nécessités internes. Hein donc l'économie réelle ne serait pas entravée en permanence par ces éléments étrangers qui la polluent. Hein, D'où le titre de mon livre « Dépolluer l'économie ». Elle marcherait par le euh, système des échanges hein, sans que viennent euh, euh, entraver euh, des choses qui la, qui la dérèglent.